Salut tout le monde, c'est Winman. content de vous voir. On fait une vidéo SQDC aujourd'hui, la review 257 avec un produit de 7 acres, un Jack Ace. Toujours un plaisir, Jack Ace à l'intérieur c'est du Jack RR. C'est pas un nouveau produit, euh, c'est quand même un produit ça fait assez longtemps que sur euh, les tablettes à la SQDC. C'est pas la première fois que j'essaie un Jack RR à la SQDC, c'est la quatrième fois. J'ai essayé le produit Renoué de Soleil, la Review 59. J'ai aussi essayé euh, le produit en pré-roulé, la Review 206. C'est un cadeau de marque euh, du Jack Herrert, pré-roulé de la marque Indica, Indiva. Hein, la marque Indiva font des joints pré-roulés de Jack Herrert. Donc Indy va renouer de soleil. Et aussi le Sunday Special de Riff que je n'ai pas retrouvé sur le site internet de la SQDC. Donc un jack, un jack R de moins. Euh, le Sunday Special, vous en avez tout entendu parler, c'était quand même un produit qui était là depuis le tout début de la SQDC, si je ne me trompe pas. C'était euh, hmm, la review, la review, si vous, si vous voulez aller la voir. La, de, la 88, donc c'était vraiment au début de la SQDC. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Vidéo 59, vidéo 88, vidéo aussi 206. Donc aujourd'hui on fait la 257, produit de cette arc. Euh, quatrième produit de cette arc que j'essaye. Euh, Sinon, cinquième produit, si on calcule, le produit Pink Couch de Kraft Collective. On sait que Kraft Collective est le haut de gamme de cet arc Sinon, j'ai essayé quatre produits. Le Sensi Star, Review 227. J'ai essayé le fameux jean -Guy Review 192. Et j'étais en Ontario me procurer un produit euh, qu'on n'a pas ici, à la au Québec. C'était le White Widow de cette arc que j'avais reçu là, dans une boîte, que j'avais été me chercher dans une boîte ça va m'a coûté 39,50$ environ euh, plus taxes je crois ici le Jack Herrert, si vous aimez mieux le Jack Hayes 30$ et 40 sous, à quoi on s'attend avec cet arc Ben on n'avait pas été déçu avec les deux premiers produits du Québec les deux produits de la SQDC euh, si on se rappelle du Sensi Star et de cocotte dense, cocotte euh, pleine euh, c'est ça qui est un peu spécial avec les marques euh, de la SQDC, c'est quand il y a une marque, on dirait que le cannabis est tout poussé un peu de la même façon. Euh, Est-ce que Jack Herer ici va être dense, dur? J'imagine que oui. Je pense pas que c'est exactement comme ça avec euh, Renoué de Soleil et hum, le Sunday Special de Riff. Donc euh, taux de pourcentage, on va avoir en 17 et 24 pour ceux là, qui c'est très important le taux de THC. 17 et 24, ici j'ai eu, je suis obligé de mettre mes notes les boys, 20.24, donc en 17 et 24, j'ai eu 20, donc vraiment en plein milieu, c'est très bon 20. on est vraiment content, terpinolène, comme terpène dominante, terpinolène habituellement c'est agréable, euh, arôme naturel, sucré, épicé, terreux, donc on va voir si c'est ça que je ressens, et pour ceux que ça intéresse, mon odeur revient de plus en plus. Euh, j'ai moins là, de, de pression sur mon nez par rapport au coronavirus que j'ai eu du 17 au 27 septembre. Allez voir la vidéo. Winman a ah, le coronavirus. Les terpènes dominantes, on a dit terpinolène. Ensuite, la myrcène que j'aime beaucoup, qu'on retrouve souvent dans les cannabis que j'aime beaucoup. La terpène myrcène. Ensuite, ossimène, cariofilène Et pour terminer, la cinquième, pinène. On sait là, que la cinquième terpène, c'est vraiment très infime comme euh, pourcentage. Et on sait que dans le cannabis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de terpènes. Et puis c'est juste que il y en a que c'est tellement infime comme euh, pourcentage qu'on qu ne les inscrit pas. Donc, j'ouvre ça avec vous. Jack Hayes. Est-ce que le cocotte va être dur, dur, dur? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que t'es produit cette rares. C'est toujours comme ça. Est-ce qu'il va y avoir un beau VEDA ou un BOOST dans hein, les petites enveloppes d'humidité? J'espère que non. J'ai l'impression que ceux qui mettent ça à l'intérieur, c'est des, des compagnies moins haut de gamme. Euh, je le répète. J'aimerais qu'ils nous donnent une pochette d'humidité en main propre. Donc, -ce cet arc, ah, est-ce qu'on est rendu avec une pochette d'humidité à l'intérieur? Non. C'est citronné, pinène, C'est citronné parce que Pinène, c'est la cinquième terpène. Quand on regarde les arômes naturels, est-ce que citronné est là? Non. Oh my god, my god. Et les cocottes très dures. Danse-danse. C'est danse, tous les produits de cette rare qui sont comme ça. C'est ça que je trouve bizarre. Euh, chaque variété sont supposées être vraiment différents. Euh, moi, je fais pousser du cannabis présentement. Est-ce que toutes mes cinq variétés, les cocottes vont être similaires, pareilles? Je, je, je sais pas. J'imagine que non. Euh, J'imagine qu'il va peut-être y avoir des cocottes dures, des cocottes plus euh, fluffy, plus euh, molles. Il y a quelqu'un qui s'en de fait, en fait, euh, se faire défoncer ici. On est de retour, c'est des choses qui arrivent, c'est une première à Winman. Euh, écoutez, les cocottes sont dures, dures. C'est toujours pareil avec cet arbre. Je, je reproche pas ça, mais c'est bizarre que chaque variété, la cocotte est de la même façon. Donc c'est un verre régulier. Euh, si on regarde là de plus près. C'est vraiment, vraiment similaire avec les autres produits de cet offre. Je le répète. Euh, je ne suis pas déçu. Il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de.. Euh, C'est l'humidité parfaite. Vraiment, vraiment parfaite. Euh, C'est pas.. Euh, ça ne colle pas ses doigts. C'est pas trop résineux. Donc, je ne penserais pas que ce soit un produit parfait là, pour euh, mettre sous la presse, pour en retirer, en extraire. Euh, la Rosen ou euh, la Wax, je ne connais pas beaucoup ça. Donc on va se soulager de ça, mais avant on va regarder ça de plus près à la caméra. Et avant tout, j'aimerais qu'on puisse encourager Winman et ses commentaires en allant sur shopurbanice.com. J'ai un rabais là, de 25% dans la description en bas. Et aussi aller sur Indoor Growing Canada, le meilleur site internet pour les produits de la culture de cannabis. Passez par mon lien, ça va aider Winman. Donc on regarde ça ensemble de plus près à la caméra. Donc on est avec le Jack Hayes, si vous aimez mieux la variété Jack Herer de cet arbre. Donc, vous voyez, c'est des cocottes vraiment denses, aucune feuille. Euh, si on regarde ça de plus près là... Cette cocotte là est vraiment plus belle que les autres. Donc vous voyez un peu le genre. Si vous avez déjà ouvert un cannabis de 7 acres. C'est vraiment là euh, un standard. Un standard chez 7 acres, c'est vraiment une continuité. Donc euh, pas de surprise ni positif ni négatif c'est vraiment là euh, c'est vraiment toujours la même chose c'est des cocottes vraiment très dures, denses donc je pense que c'est le temps d'enrouler hein. de retour avec le Jack Hayes on allume ça immédiatement pour ceux qui sont intéressés d'acheter des actions euh, de la compagnie 7H il va falloir que vous achetiez des actions de suprême cannabis parce que Supreme cannabis c'est eux qui ont la compagnie 7A. Et le symbole de Supreme Cannabis, c'est FIRE. F-I-R-E. Et vous allez voir que ça coûte 14 sous pour être actionnaire, propriétaire actionnaire de Supreme Cannabis qui a la compagnie 7A, la marque 7A. J'ai toujours aimé les Jack euh, C'est un cannabis là, qui est un petit peu plus énergétique euh, qu'écrasant, euh, vous comprenez? Si vous aimez mieux, Sativa. Moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas écrit euh, citronné. De, juste comme ça, avec le Ace, ça donne un indice. Le Ace, moi, je, je trouve que ça donne le goût citronné. J'associe ça à citronné. pris un très bon goût très bon goût je ne sais pas qu ce que vous en pensez cet argue ça ressemble un peu à 48 nord je ne sais pas si on devrait mettre cette argue juste un petit peu en haut de 48 nord 48 nord on va sortir un nouveau produit euh, where is my bike j'attends le livreur et je vais recevoir le cannabis ce soir donc where is my bike un nouveau produit à l'esprit que je vais euh, essayer là, très bientôt cette semaine très bon euh, moi je trouve que c'est citronné sucré euh, épicé terreux là. moi euh, quand c'est épicé terreux j'aime pas beaucoup ça euh, je le détecte euh, rapidement peut-être que mon odorat n'est pas parfait encore mais euh, c'est léger, c'est vraiment pas écrasant, c'est pas un, un indica, là, ça a vraiment des euh, terpènes, là, justement. Pourtant, la myrcène, n'oubliez pas que Myrcène, c'est sûr qu'on n'a pas l'indication en ce moment, mais si la myrcène est en haut de 0,5, s'il y a 0,6 de Myrcène, ça va donner un, un, un buzz écrasant. Mais s'il y a juste 0,4, ça ne pas un buzz écrasant. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de terpinolène là-dedans. Et puis, tout de suite après ça, la deuxième terpène, la myrcène, d'après moi, il y a déjà là, en bas de 0.5. Dans du cannabis, je pense, que si je ne me trompe pas, il y a vraiment seulement 3% de terpène. Euh... Puis, dans ce 3%-là, c'est décortiqué, 0.01, 0.02, 0.3, 0.4. Il buzz plus que le. Ça c'est 20%. Euh, que l'enveloppe rose euh, cerise sur le fondé. C'est un 26%. Puis j'avais pas le buzz que j'ai en ce moment. Euh, cerise sur le fondé, je le répète. Très bon goût. Mais le buzz presque né. Hein? Presque vraiment très léger. Je comprends que c'est un Sativa, que c'est pas un Indica. Mais quand même, euh, très, très, très léger. Ne vous fiez pas au taux de THC, s'il vous plaît. Euh, prenez ça un peu plus à la légère, le taux de THC. c'est pas juste ça qui fait boser. C'est vraiment tout le reste. Les terpènes, les autres cannabinoïdes, ne sont pas tous inscrits sur l'enveloppe le, en, ou le contenant, les autres cannabinoïdes. On sait le THC, le CBD, mais on n'a pas encore les informations sur les autres cannabinoïdes. Sori sur le fondé, il est bon, mais le buzz, très léger, même un 26%. Ici, j'ai 20% de cet arc, je te le recommande beaucoup plus si tu aimes euh, les cannabis qui buzzent plus dans la tête, plus énergétiques, qui réveillent, qui font parler. Mon joint n'est pas terminé, c'est des 1 et 1 quart que je roule présentement, donc c'est quand même un gros joint, mais quand même... Euh, tout de suite, je vois la différence pour le buzz si je le compare. C'est le fun de se comparer pour, pour se donner des idées un peu, tu comprends-tu? Si on n'a pas les mêmes arômes, on peut comparer les buzz. Quelques dollars de plus que Cerise sur le fondé, 30 dollars et 40 sous ici. C'est disponible en ligne, disponible à la SQDC. Il euh, faut regarder sur euh, le site internet, voir si c'est disponible dans votre succursale. C'est disponible cette, cette information-là maintenant. Euh, C'est tellement le fun. C'est très intéressant. On sait que souvenir à sortir un nouveau produit. Euh, on, on, va garder, on va garder ça pour la vidéo. J'ai commandé le nouveau produit. C'est un, un pamplemousse GG1. Où je sais, il y a le Camdog GG4. Il y a le pamplemousse Hey, cest tout mélangeant? Hein? hein? Pour ceux qui savent quest ce qui se passe là, avec le Pamplemousse GG1, tu veux suis tout mélangé, man! Souvenir, ils ont trois produits. Ils ont le chemdog qu'on connaît, y a le Pamplemousse GG4. Puis là, ils ont vraiment, vraiment sorti ce là. Je vais prendre mon temps pour le dire, pour pas me tromper. Ils ont fait le Pamplemousse GG1. Oui, celui qui est en Ontario, il est rendu ici, C'était pas une erreur en Ontario. Puis c est, c est, on se demandait c'était quoi, on a la réponse. On se demandait là, on a la réponse, euh, on réponse. Mais, on va garder ça pour l'autre vidéo, on, ça va être le fun. Ça va être un très bon vidéo, pour ceux qui aiment là, les, les styles un peu épicés de women, ça va être bon. Je n'ai pas fait la vidéo, j'ai pas encore le produit. Mais j'anticipe, j'anticipe, les anticipateurs, j'anticipe le groupe, j'anticipe. On va voir bientôt des vidéos sur euh, la culture de cannabis à Willman. Euh, très belle évolution, très belle évolution. J'ai eu une stretch de jour, là, une série de journées euh, sans, sans, euh, sans défaut. Sans défaut. Euh, ce que je veux dire, vous le savez très bien. Euh, J'ai perdu des journées de GROW, vous savez c'est ma première euh, GROW intérieure, et puis j'avais perdu 5 jours, j'avais mis la lumière trop forte, 5 jours j'avais mis trop d'eau, mais là ça a été une belle, euh, une belle série de journées, là, euh, il, y a eu, euh, il y a eu une évolution. On sait que cette acre, 14 sous l'action, même. a déjà été plus haut. On sait que cette acres qui ont crave Collective, puis ils ont sorti le Wedding Cake, hein? Dans les autres provinces. Je ne sais pas si on va voir le Wedding Cake comme le Pink Couch de Kraft Collective. Kraft Collective, c'est cette acres. C'est ce qu'on est en train de fumer. C'est le haut gamme de cette arbre. Mais ici, où on a seulement un produit de Kraft Collective de cette acre. C'est le Pink Couch. Mais il y a un deuxième produit de craft collectif de cet arc dans les autres provinces. Oui, je me répète, mais il y en a nous qui ont de la misère à suivre. À la place de peser stop, reculer, je les aide un peu. Non, c'est pas le cannabis qui me fait répéter, c'est pour aider les petits amis. OK? Mais oui, c'est plat pour ceux qui ont compris la première fois. Je sais, c'est ça le système. OK? C'est le système, c'est le même le système. est okay, bon, hein? Tu le vois, hein? Tu vois-tu? Tu le vois, vois, hein? Non, non, sérieux. Euh... Puis pour ceux qui aiment les, les, les, les A's, les un peu citronnés, je te le dis, pourquoi qu'ils écrivent terreux et puis c'est, man? Est... Le gars, il nous niaise, man. Je le sais, je le sais. Je le sais que le gars, SQDC, il nous niaise, man. Je le sais, man. C'est c'est sûr, sûr, sûr qu'il écrit pas les bonnes affaires. De euh, de temps en temps, il en met des bonnes. Euh... Y a-t-il quelqu'un qui va qui va me dire que c'est épicé ça? Écoute. Je me donne encore une semaine pour mon coronavirus et mon odorat. Euh, il paraît qu'après deux mois, euh. 90% des gens là, ont leur odorat à euh, rétablir. Moi, présentement, j'ai plus de pression sur l'année. J'ai l'impression que c'est pas mal rétabli là, euh, à 100%. Euh, mais peut-être qu'il y a des petites affaires. Donc, j'imagine que dans un 7 jours, là, euh, je vais être euh, rétabli pour de bon. Je suis vraiment content. J'ai eu la chienne au début. Là, euh, la première semaine, tu n'es plus malade. Tu énergétique, tu n'as plus les symptômes du coronavirus. Sans hein? moi, c'était l'énergie, hein. L'énergie, vous avez juste aller voir la vidéo. C'était seulement l'énergie, l'appétit. L'appétit est revenu depuis longtemps, tout ça, mon énergie. Mais l'odorat n'était pas là, là. Ouf! Tu poses des questions. Et puis, il y a eu une évolution, le lente. Lente, c'est incroyable, incroyable, là. J'étais capable de respirer, mais j'étais capable, j'avais le droit de sentir pendant 3 à 5 secondes puis après ça il fallait que j'attende 5 minutes pour ressentir 5 secondes, c'est fou Red. Puis là, après ça j'ai pu sentir pendant 10 secondes puis là il fallait que j'attende 4 minutes, là, ça, le temps s'écourtait puis là je peux respirer plus longtemps, sentir plus longtemps, euh, c'est vrai là, c'est vrai, je te dis, je te dis. Euh, la semaine passée, je l'ai dit dans mon live, mais on sait que Winman oui, passe toujours ses lives. Hey, pourquoi tu fassé tes lives? Une fois, j'étais aux toilettes, et puis, euh, pas chez nous, dans une toilette X. Et puis, mon gars, ça commence. J'ai senti l'urine qui n'était pas la mienne. J'étais heureux, man, parce que mon odorant, je sentais qu'il était revenu. J'sais, oh shit! oh shit, j'étais content, tu comprends-tu Fait que, euh, tu le vois tout de suite que ça c'est pas un, un cannabis euh, qui, qui s'endort, c'est vraiment énergétique, Puis si, si tu vois pas l'évolution si dans la vidéo, ben recule la vidéo pour commencer. Parce que je pense que c'est un bon produit pour ceux qui aiment les produits, les gens qui aiment les produits énergétiques. Euh, se concentrer, euh, j'imagine euh, créatif. Vous connaissez, vous connaissez hein, les, les, les, les produits Sativa, je voulais pas dire ça, je voulais pas dire ça. Les effets hein, d'un produit énergétique. Je vais mettre des photos sur mon Instagram. Hey, ça a changé Instagram. Tabarouette! Real, R-E-E-L Ça c'est carrément un TikTok ça, il y a du stock Il y a du stock mon gars, c'est rendu gros Instagram mon gars Là ont... C'est rendu, rendu qu'Instagram il a comme doublé C'est malade man. ça n'a aucun sens Oui Dindy Command Oui Dindy Command, c'est mon Instagram C'est le gros, va, va t'abonner Va checker ça, c'est gratuit, tu sais très bien euh, Comme ici Tu donnes des pouces, tu donnes des likes Tu mets un commentaire Fait longtemps que t'as pas écrit un commentaire le gros ça fait longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu peux écrire comme commentaire? Tu peux écrire... Euh, je sais pas, man. Qu'est-ce que tu peux écrire? Euh, Winman est là pour rester. Puis là, faut-tu mettre un accent grave. C'est important, man. C'est important parce que ça fuck mes yeux. Ah, oh, je sais pas comment le faire sur le clavier. Fuck, man. Je sais pas comment dire ça. Winman est là pour rester. OK, boys. Je vous adore et salut à Elise, Elise qui est la seule fille qui regarde Winman. Euh, hey, C'est pas vrai, ma blonde, tu te regarde. On est toujours à 99% d'abonnés hommes et 1% d'abonnés femmes. Donc, euh, salut à toi qui me regarde, chère demoiselle. Salut à toi les boys. Jack Ace de cet ocre, un bon produit Sativa énergétique. Ciao, à la prochaine. Peace.